C'est pas le même espèce. C'est pas le même type insecte. Il y a le cafard, le blatt, le vite brillant. Et après il y a le, je sais pas comment on appelle en français. Ça vit des, des châtaigniers, des, des arbres. Ça se reproduit dans les châtaigniers. Ces insectes, en dessous des des arbres, surtout les châtaigniers. Je sais pas comment ça. Ça c'est de cafards. On voit la différence. Entre une blatte, une blatte, c'est des blattes. Je crois que c'est des blattes, des grands, c'est des blattes, le petit, c'est le cafard Je crois, on voit la différence. un monsieur bzourou et de famille famille de bzourou. On dit en latin bzou. Il est là, c'est pas une blatte, c'est pas un cafard. Allez, je pas la caméra, désolé. La ah, c'est pas un cafard, c'est pas une blatte. Ça. Une blatte c'est ça, ça c'est une blatte. regardez la vitesse, la différence, la vitesse de déplacement, regardez je le touche, il va peut-être écraser espèce d un, d un protecteur chimique, biochimique, mais non pas du tout, il y a des espèces comme ça qui, qui se protègent, ils injectent une petite, une espèce d'un petit acide biochimique. Mais ça c'est dans le pays tropical je crois. Ici non. Ça c'est une blatte. Ça brille. Ça court vite. Je le touche. Stop Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. Ils sont là, Speedy Gonzalez. Et ça ici c'est euh, le, le petit train à vapeur. Le costaud. Il est très costaud. Hein. Pour un insecte, c'est des insectes plus forts, que puissants. C'est la famille des. C'est pas comment les Ils sont là. Ils sont là. Regardez, c'est une femelle avec les œufs. C'est de femelles, regardez le ventre plus grand, regardez un mâle, ça c'est un mâle. Le ventre, euh, ils ont pas le ventre gonflé, la petite. Euh, le femelle ça se voit le femelle, les mâles. Il y, plus, il y a plus grand, il y a plus petit, c'est tout. Ils sont là, partout. C'est derrière. Il est là donc. Il mange de l'herbe. Nettoyer les intestins. C'est de la fibre végétale. Nettoyer pour la aider à la digestion. profitez filmer ici. La zone. Ah vous voyez le... Je sais pas si c'est des orbes. Si c'est de la poussière naturelle, mais ben ça soit des petites lumières qui se déplacent. Après, je ne sais pas si c'est des... Il faut voir après la vidéo, ré révisionner la vidéo. Pour voir si c'est des orbes, d'énergie, le point d'énergie, c'est de la poussière, tout simplement. Voilà. c'est nocturne, c'est intelligent ça ça c'est intelligent c'est le seul c'est un, un, un, un insecte résistant déjà pile poil les amis, regardez même le chiffre 22 2h du matin 22 secondes génial Bon, c'est de la numéro -le. je disais quoi ah oui, c'est les insectes, un des animaux sur terre qui résiste le meilleur à la radioactivité. C'est un, un insecte invincible, le cafard. C'est pratiquement invincible. Il peut vivre dans dans un réacteur nucléaire en cafard. Vous imaginez les amis? Après ça sort genre tortue ninja à la fin. Le cafard. Tu le mets. Euh, une semaine dans un, un, un accélérateur de particules, dans la chambre à combustion, il va sortir le hulk cafard. Quelque chose du genre, ils sont là. L'invasion, elle a commencé. Non, elle a terminé, l'invasion, elle est terminée, ils sont là. L'invasion, elle a terminé. Terminus, le bolos que nous sommes, nous les pêcheurs. Il faut prêcher et admettre qu'on est des pêcheurs. Et on va à la pêche avec la canne à pêche. Il allume la mèche, tu sais. Et la conscience, l'esprit se réveille. Allez, à la prochaine vidéo, les amis. Restez en paix. C'est tout pour ce soir. À quelle heure 2 2 2 2 heures 2 deux, 2 deux, deux deux, deux. Encore une fois 2 2 2 2 x 2 peut-être c'est déjà la 3 regardez dans la caméra c'est 6 5 6 Bon c'est euh, bon mes amis à la prochaine vidéo bonne journée bonne soirée